Ce matin-là, à la tribu de Boyenne, située sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, des pêcheurs écoutent avec attention la présentation de Cécile Duvauchel, étudiante en halieutique, en stage à l'IRD 1. Mon travail plus particulièrement, ça a été de réaliser un guide méthodologique pour développer ce système de gestion. Ce système de gestion, avec les évaluations de stock, les propositions de quotas, le suivi de la vente, c'est un système qui est... Existe nulle part ailleurs en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Il y a un endroit où ça se fait dans le monde, c'est ici à Boyenne. Les résultats qu'elle présente s'ajoutent aux études et moyens mis en œuvre par le service des pêches de la province Nord et les scientifiques de l'IRDNUMEA pour répondre à une demande des pêcheurs. Avec toutes ces données, ce logiciel va permettre de calculer automatiquement par exemple le quota de pêche ou le poids total que vous avez pêché en trois jours de pêche. Cet outil synthétise de... la méthode de gestion mise en place à Boyenne. Il consiste à définir des quotas de pêche à partir d'observations sur l'état de la ressource dans la zone. Mais comment et pourquoi est-on arrivé à construire ce dispositif de gestion et de quelles ressources s'agit-il Donc le quota augmenté. J'ai une plate à cette époque-là, qui je, je range 35 sacs debout. De 70 à 75 kilos, de sac. ben, les sacs. 35! Les pêcheurs, moi, je sais que moi, personnellement, une fois, une pêche, on était trois, on a fait une tonne deux. Oui, il y a déjà 15, à 20 ans de ça. Et ça a été du vite fait. Hein. Le plateau des massacres est constitué d'un gigantesque herbier. Il est l'habitat privilégié de cette ressource qui se nomme holothurie de sable, holothuria scabra, mais aussi holothurie gris ou encore concombre de mer. De la famille des échinodermes, cousine des oursins et des étoiles de mer, cette holothurie est facile à ramasser sur les plateaux peu profonds. Elle s'enfuit souvent dans le sable où elle se nourrit d'algues décomposées et de débris organiques. La paroi du corps, le tégument, est comestible une fois cuit et séché. Dès la fin du XIXe siècle, un commerce s'est ainsi développé pour alimenter le marché asiatique où elle est toujours très recherchée sous les noms de bêche de mer, biche de mer ou trépan. Dans la région pacifique, depuis les années 80, les exportations sont passées de quelques dizaines de tonnes à plus de 1000. Si aujourd'hui, la ressource est raréfiée dans de nombreux pays, son prix a en même temps fortement augmenté. À Boyenne, la vente des bêches de mer apporte un revenu aux familles de pêcheurs professionnels. Contrairement à d'autres habitants de la région qui ont préféré se tourner vers les emplois du secteur minier, ces familles tirent encore l'essentiel de leurs revenus de leur activité de pêche. De plus, les licences de pêche ne sont attribuées qu'aux personnes situées en dessous d'un certain seuil de revenus. d'une marée basse, une cinquantaine de pêcheurs, hommes et femmes, partent vers le plateau. Certaines, comme Christine et Marguerite, commencent la récolte en apnée, dans des cuvettes peu profondes. Puis, lorsque la mer se sera suffisamment retirée, la pêche se fera à pied, en arpentant le plateau pendant des heures. D'un coup d'œil expert, les bêches de moins de 20 cm sont rejetées la taille minimum légale, qui doit permettre aux individus de devenir adultes et de se reproduire. Marc Léopold, ingénieur de recherche en halieutique à l'IRD, connaît bien cet animal. Il a organisé, ces dernières années, l'évaluation et le suivi de cette pêcherie aux côtés des services de la province nord et des pêcheurs. 9,3 euh, cm, d'épaisseur. Wow. Ça en plus. Sinon, oh. petite petite. Qu'est-ce que ça donne, Christine ah, c'est mieux que d'habitude, hein. Ouais. Mieux que hier. C'est mieux que hier. Ouais. Ah, mais ah toi, oui. T'as bien fait de venir. Ah. Enfin, non, j'ai fait de ça quand même hier. il y avait, il y avait, il hein, y avait des biches. Hein, beaucoup. Euh, et bon, ben, les pêcheurs ramassaient beaucoup parce qu'on n'avait pas, pas, encore la province, euh, on n'avait pas la taille euh, à respecter. Euh, y avait pas, euh, tout le monde pêchait. Euh, on N'avait pas d'autorisation de pêche. Euh, C'était pas euh, tout le monde. Euh, les pêcheurs de Boyenne, prenant conscience de la raréfaction de leurs ressources, se sont tournés en 2007 vers la province nord avec la volonté de trouver des solutions à cette situation. Les pêcheurs ont, euh, bah de Boyenne ont constaté qu'il y avait pas mal, de il y a pas mal de petits, et dans les pêcheurs il y avait des, des, des clans de la mer, ils ont demandé. Ils ont... Ils sont venus voir la province hein, pour nous demander un peu de trouver une démarche officielle pour pouvoir euh, arrêter la pêche, déjà une, une, pour une première partie, fermer la pêche parce qu'il y, y avait trop de petits, donc euh, tout le monde, que ce soit réglementaire, de façon à ce que tous les autres pêcheurs ne hein, puissent pas aussi euh, pêcher. Et puis euh, dans un second temps, euh, voir comment on, la ressource elle peut être gérée, hein, gérée sur, sur le plateau de Massacre. Donc ils ont sollicité la province pour ces deux, deux aspects-là. Donc une fois que les pêcheurs ont, ont un peu formalisé leurs demandes auprès du, de la province nord, ce qui s'est passé c'est qu'on a validé tous ensemble qu'il serait intéressant de savoir combien il y avait de, de biches sur le plateau actuellement, de faire un peu un point sur la ressource. Et donc on a mis en place une, une méthodologie basée sur des, sur des transectes avec quelques stations positionnées de manière aléatoire. Et on s'est vite rendu compte que selon le type d'habitat dans lequel étaient les, les stations, que ce soit de l'herbier ou du sable, eh ben le, le nombre de biches était différent et qu'il fallait qu'on ait une approche plus précise sur la position de nos stations en fonction de l'habitat. Et euh, à ce moment-là, bah, on n'avait pas les compétences pour faire ça, donc on a sollicité l'aide de l'IRD pour avoir une, une approche par habitat du, du plateau des Massacres, donc une analyse euh, d'image satellite et euh, une analyse d'habitat. Et ça a permis de repositionner nos stations et de faire évoluer notre méthodologie et d'avoir une meilleure vision sur le, la ressource en biche sur le plateau. Une démarche scientifique dans le cadre du projet de recherche Cogéron a alors été conduite pour améliorer la méthodologie mise en place. Là, nous nous trouvons sur le plateau des Massacres, le plus grand herbier de Nouvelle-Calédonie avec près de 26 km. 2 Et donc, on voit que la densité de l'herbier, la longueur des, des, des, des pousses, euh, varie en fonction des, des endroits. On a également des, des zones de sable, des zones plus ou moins exposées à la houle. Finalement, un, un ensemble d'habitats sur lesquels la population de l'eau va se répartir de manière particulière. Ces habitats ont été cartographiés à l'aide d'une image satellitaire à haute résolution. et On a localisé un certain nombre de stations sur l'ensemble de, de la zone de pêche du plateau sur lesquels les pêcheurs assistés par le service des pêches de la province euh, vont réaliser un certain nombre de, de comptages, d'observations de, de euh, et mesurer également leur taille. Ces euh, données nous permettent ensuite d'estimer le stock, la, la taille du stock de, de et de voir également le, la taille des, des individus. On fait 210, longueur et... 75 de large. Sur cette base, on estime un, un quota, c'est-à-dire en fait la quantité de, de que les pêcheurs vont pouvoir récolter euh, dès la pêche suivante, dès la réouverture de la pêche. Et ce quota est en fait la, la quantité de, de qui se trouve au-delà de la taille légale de 20 cm et, et donc constituée principalement d'individus euh, matures. Le quota est fixé en concertation entre les pêcheurs et le service de la province. Au retour de la pêche, les bêches de mer vidées sont salées en attendant le passage des colporteurs qui parcourent la Nouvelle-Calédonie. Le jour de la vente est l'occasion de connaître les poids des captures par pêcheurs, ainsi que leur calibre, c'est-à-dire le nombre de bêches de mer par kilogramme. Voilà, Ils sont Mystère. Ces informations, récoltées par le service des pêches et les gardes nature, participent au suivi de la pêcherie. C'est aussi l'occasion de vérifier si la taille légale de capture semble respectée. Le manuel méthodologique. Et les bases de données réalisées par l'IRD et le service des pêches formalisent le suivi de la ressource et de la pêcherie pour le renforcer et le pérenniser. Les quotas évalués régulièrement permettent aux pêcheurs de limiter leur capture en fonction de l'évolution du stock. Ceux qui pêchent, c'est des gens qui ont leur autorisation de pêche. Les bateaux, ils sont en règle. Euh, après, au niveau de, des évaluations et tout, on avait fait avec l'IRD, enfin avec vous, avec la province tout. Euh... Jusque-là, c'était bien, quoi. Les gens, ils ont quand même respecté euh, les jours de pêche qu'on faisait trois jours euh, par, euh, par mois, quoi. Enfin, euh, par mois, parce que par mois, on avait mis ça au début, qu'on a eu les 30 tonnes à pêcher. On a évalué ça, euh, faisant par, par mois, ils pêchaient que trois jours pour avoir un peu une entrée tous les mois, quoi. Après les pêches, on refait une réunion, normalement, c'est le dimanche, après la pêche. On voit le reste de quota qu'il y a. Après, on recale ça pour le mois d'après. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le, le fait que le succès qu'on rencontre actuellement sur Boyenne est dû à un ensemble de facteurs, le premier étant que c'est une demande des pêcheurs, donc qui émane une prise de conscience sur la, sur la ressource, et les autres facteurs sont géographiques, le plateau est près du bord, donc il est facile de, de contrôler, il est facile d'y accéder. On a ici à la tribu de Boyenne un soutien des, de l'association des pêcheurs, mais également des autorités coutumières. C'est un ensemble de choses qui font qu'actuellement qu ça fonctionne. Les outils seuls ne seraient pas suffisants, pour développer le même type de, de projet dans d'autres zones, euh, avec succès. Donc bien sûr, les, la biche euh, Loturia Cabra est menacée dans d'autres zones, il y a eu des surpêches dans d'autres zones de la province nord. On a déjà plus ou moins localisé ces zones, on va commencer maintenant les démarches auprès des pêcheurs concernés pour voir si ce type de système serait susceptible de les intéresser. Le but n'est pas d'appliquer ce système partout, parce que les outils seuls, encore une fois, ne, ne, suffis, ne suffiront pas, mais si une prise de conscience peut être développée, si la présentation de ce qui est fait sur Boyenne peut intéresser d'autres pêcheurs et peut générer des, des demandes, bien sûr, on pourra utiliser l'expérience acquise dans le, dans le cas de Boyenne pour développer euh, de, nouveaux, de, nouveau, de nouvelles zones de gestion euh, raisonnée de la ressource en, en biche de mer. Ces biches de mer, nettoyées, cuites puis séchées, seront exportées vers l'Asie pour répondre à une demande sans cesse croissante, tant que la pêche ne sera pas excessive. C'est bien là l'objectif de la démarche de cogestion mise en place à Boyenne.